life yo. kounia nous gen bagaille nan mais nous naturellement pour prendre contrôle cheveux nous for life Bonjour bonsoir la famille avec plaisir d'entrer la caïo pour capable porter baou nouvelle émission nous va parler en bilan émission si là parce que c'est avec yon voice non vini côté vite l'homme a parlé il y a quelqu'un qui appelle vite l'homme pour lui dire qu'on va attaquer monsieur 400 maroseu Vite l'homme, apparemment, semblait très intelligent l'y enregistrer. Et puis, euh, s'entendez à là. Conversation ça devient virale. Mais il y a pile d'autres conversation parce qu'il y a d'autres personnes qui ont même voix ici là. C'est de gens que nous pas de chance pour identifier. Mais apparemment, le dossier c'est que on a passé un petit coup de fil à l'homme pour lui dire, nous prenons l'attaquer avec 40 Ozoyo. Et puis, l'homme lui-même semblait faire un message l'arrivée de en 40 Ozo avant. Et puis c'est ça que fait la première attaque qui était faite sous chien. Et puis l'autre attaque qui vient faite, de faire n'ai, 2 mai, non matin. Entendez pour plus de détails. Même Yo, vous entendez? Non, frère. Yo, regardez, non, même. Moi, même. Si vous vous pouvez aller en principe. Moi, je suis en train de fonctionner. Je suis ça train même émotion Je on va l'autre On va non,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 On est des bon lit, on une décision en bataille dans le système, ok? Mais mm -hmm. même je même, même, même, même, même qu ça, ça pense que ne pas que je ne si Même que je ne veux pas que je ne pas que pas que exister ne que je ne ne sont pas ne pas ne parce que le rite là trois est trois bagages qui gèrent, c'est bon sens technique, expérience. Yo, même si vous avez dit, je suis un peu dans le rite social, dans le rite politique, dans le rite politique. Mon grand monde, un... grand comme monde, est-ce est que vous ah, avez dit, dit oui. M. Rit Je suis un ah, seul brisaille qui fait comme si je suis un petit dans le rite là, c'est comme si je suis une sorte oh, d'alliance. Même si j'ai toujours été la tête route j'ai toujours été seul et unique. Ok, j'ai toujours été dans la tête, j'ai toujours été un peu quand des donne moi-même. Yo, est-ce pour gagner ça ou Yo, un même que en position de bataille, je de bataille la population, avec le monde. Je ne Même bataille unique avec même je suis en avec je ne fais pas de la avec je de je pas les gens qui ont fait la vacam, et tout le monde pour en Ok. Avec ce que je pas la voir. Je ne Je ne Je ne pas Je pas la Je Je ne vais pas la ne vais Je ne Je ne pas Je ne Je Je ne Et toujours silence. ce que à fait plus Ok. okay. Je vais me mm. retirer ça dans même si j'aime habite. retirer bouche déjà, je pas si je vais me retirer. Je ne sais pas Je je ne je je ne peux pas ensemble je de ensemble. Eh bien, on met quoi moi-même je me suis moi, je me suis dit je me force dit je je on va on je que je je me on s'amuse à l'autre fois à parler, je à je mais la je à je à je à je à je à je à je à je c'est un bon jour pour avoir offert. Mais chef je ne pas pas faire Les gars, vont je est vous faire confiance avec moi, avec les gens que que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 je ne sais pas si vous avez des qui campé pour moi, qui ont des gens qui on dit vous là fait. Mon cher, en et plusieurs caisses et puis pour me me On je ne sais pas si je suis Je pas je suis ne pas pour Je ne Je en ne Et Je ne pas <cultural RPG> <Ninet> parce que moi c'est politique qu'on fait d'ailleurs on de chaque fois l'autre l'autre on attend de jouer à parler li di l'l bay photo c'est une façon l'est opposé candidat pour qu'on veille toi tu comprends moi niveau d'études, moi expérience moi pas permettre pour me te tomber dans genre vous comprenez ça par exemple on fonctionne à négla négla penser que comme sous c'est même ligne ensemble avec non ça va pas exister et si mm -hmm. son bagage que me peut attendre <kadın> Si son bagage attendre attendu, vous qu'on est que ça, ou ne ta pas là. Non, c'est un problème. Ce pas un problème c'est tout non. Parce qu'ils sont on military, on militant, on niveau a... son, on la vie. On la même dans la logique. On arriver tout Bah, parce même même zone, on a... est italien. On italien, on, a... on, no? on italien. Are... Yes, ok. On même une on ça m'a fait mes équipe, en uniforme, en personne, ils m'ont dit ne pas non, on ne on pas pas je je je faire je on qu'est-ce me parle madame qui forme et ma bonne, le capa c'est quoi le de votre secteur moi ne oublie on va gai, mon fin pas les de la tarte, on va en prendre pas on devine cette même, fait non, il n'y a pas de, de seulement. Ça. non, non. la Ça, ça, seul, ça a fait bagages, oui, mon cher. Mm, ça, il y garage, boulet, garage, vous fait ma Il pas seulement, même, mon cher. C'est un parti par l'autre là, mais normalement, on a oh, bon leçon comme nope, so, on ne en bas nous pousser nous fait on en pas de et en bien ok, ma fille remplir les bagages, Charlie chalikon ne va Papa, tu n'as pas temps non Non papa, pas être du temps Papa, tu n'as pas va pas vite là bas ok, D'accord, mon Aïe. Yé, Fonfon Oui, je je là tu avec mon Fonfon, tu n'as pas dit qu'il tu es déjà Yo, frère! frère. frère. Parle avec Parce que, ou soit dit mon baga là, encore, moi réponds à l'appel là, moi pas, j'aime parler, ça que je pas Ah, ok, ça passe? Euh... Mais euh, dire, oui. Qui, qui, qui ok, ce qui Vous avez qui Vous est pas la négociation, mon Vous avez fait la déplacer Vous avez fait la Vous avez Vous la Vous avez Vous avez Vous avez Vous avez Maxime je confiance dans Maxime, si il pas Maxime, c'est... Si, c'est si un backup qui mm -hmm. peut mm -hmm. mm -hmm. vous si pas Maxime, c'est un backup pour chien Où e, est-ce que man, bazan, me que la police. et je Et... Eh, mais si vous a déplacé tout fanfan, fan. on non seulement Brun Marie, pas de endroit mais qui n'avez jouer de vous n'avez Allô? faire compte Hein? Mais samedi, qui fait un compte avec bo okay. a fait jonction avec vous pour vous OK, depuis Kazo a fait jonction avec pour vous Mais traverser Caso a en difficile. Faut que joué en depuis que ça. Comment on dit même, quoi, quoi. Fait Maxime, euh, là ou même, Fanfan? Mais faut tout mettre clair pour me connaître exactement combien de qui sont sorti, qui renforcent balle qui sont fait ou comment on va y aller déjà, Fanfan? Parce que je connais moi, je sens que c'est moi. <tousse> qui dé nek dé même ah ben OK et mais dog là qui j'en a fait ça oui. OK oui. mais maintenant qui zone oui. pas oui. pas oui. pour camper pour en fait ben oui. hum. mm. oui. OK frère eh, Mais pas de l'autre à l'IFFAN parce que je ne veux pas faire l'autre vieille collision. Non, non, non, non, pas non, non, non, non, non, Enrêtez sous ça, enrêtez sous ça, et puis, sa, sou sa si. ne wap boy, kounia jokso, bi la a l'imperjonction bien rapide, et puis, on a la m et fais ça, la le, e, e, e, e, richa la de et, et, et pour la faire ensemble M. m, -s -s -s pour m ça bien rapide. je comprends. ça bien. Il y a des gens qui font ça. Et même si on même fait ça, on a fait ça. Et même si même Si bien rapide. Quand Tout normal, tout complet. Et Oh Et on sous ça, on est ça. Je fais ça rapidement. et ça rapidement. Je Je fais bien rapide Je fais fais ça Je fais rapide, Je ça Je fais Je ça fais bon, ça ça ça le dans vais me faire Ça vient là? Oui. Comment ça? Je vais me battre en deux. Je vais Je vais me Je me Je vais me Je vais me deux. Je vais me Je vais me Je vais me Je vais me mais finalement, finalement, on pense pas fait la même toujours bien. On a fait je bon, on a fait ça, on a on a fait ça, on a a pour on a on fait on a D'accord, maintenant nous faisons. On a pour monter la Ah ok, ok. On Ah ok. Mais au coup, bagaille, vous c'est pas parler. Non, non, pas problème ça. on a et puis pour vous même, il y a le non. Vous ça, dit, ça. Pas de mourir. On ne comprend pas ce que ça non. Vous ah. ah, ouais. Ouais, Ça ne va pas faire ça. La... Ça ouais. Ça va être trafiqué. fini, Ça Ça Ça je <tout> comment mise en place <tout> sur la non, de... bah de... de... Ah. De... Ok. ne Je ne suis pas constitué. Je ne suis Je pas de yon, et yon tombe tiré, tiré dans la raman. Mba mba kite n'est pas mieux répondre par rapport que mba de krasi la la. Est-ce que vous comprenez? Mais à 5 yon la mda vle ba on replique parce que mga 5 15 balles ki disponible la, ba koné ou même. Ou tapon yon net dans sou pataka ba ou tatou attaque ou même. Tale ou bon. Je des sur le ça à on la tournée, on a des machines, on y aura les pas tout le monde est là. Tout c'est là. Tout là. Tout le là. Tout le monde là. Tout le là. là la face ma faut tout de suite parce que bon réplique après-midi là fait ça pour si c'est si ou bien si c'est si attaque attaque à tout entrer dans doudou en l'air parce que si régissant l'air ou est si tout est belle auto gain plus net dans le moment on va comprendre pour me donner une nette frappe avec on va on va aller au bimap pour donner positif en tout cas merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage moi là frère mes amis proches ou pou capable abonner à channel sila et puis pas oublier ba notre petit pouce bleu en hein, pour nous dire que vous appréciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine